On accueille tout de suite Monique Chartrand, directrice générale de Communautique. Bonjour, Monique. Bonjour. Donc, euh, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est Communautique, pour commencer? Communautique, c'est un organisme communautaire dont la mission est de soutenir la participation citoyenne par la maîtrise de l'information, l'appropriation des technologies de l'information et des communications et la contribution à leur développement. Très bien. Et votre contribution au Fab Lab? Euh, nous, quand on a découvert les Fab Labs, on, a, on a vraiment pris conscience du potentiel explosif que ça pouvait apporter euh, dans nos communautés. On, on a rapidement documenté euh, tout ce qu'on a trouvé là, pour avoir une, une bonne documentation en français disponible au Québec. Et euh, on a fait un événement à l'usine C pour partager euh, tout ce qu'on a découvert. Puis là, on a vu à quel point il y avait un attrait magique, puis à quel point il y avait plein de gens qu'on ne connaissait pas qui sont venus à cet événement-là. Donc, ça a été un coup d'envoi. Puis au lendemain de, de, de cette belle énergie-là, on s'est dit, bien, on va essayer d'en faire un. On va essayer de voir comment ça marche. Alors, on a parti un Fab Lab, un prototype qui, qui s'appelle l'EcoFab. Donc, depuis deux ans et demi, on a développé notre savoir-faire en matière de Fab Lab. Et pour nous, la démarche, imaginons nos Fab Lab, c'est important euh, pour faire connaître notre expérience, mais aussi pour euh, trouver euh, quels seraient les acteurs là, qui seraient motivés à supporter, à soutenir le développement, à contribuer, à animer, à développer carrément des Fab labs pour que rapidement on puisse prendre ce virage-là au Québec. J'ajouterais que la démarche Imaginons nos Feuables, c'est une méthode qu'on a développée également avec nos associés Percolab et Grivard pour co-designer soit des politiques, des programmes, des services, des équipements, des espaces communs avec les citoyens et de multiples parties prenantes. Donc, ce qu'on vient d'amorcer de, de, depuis janvier, c'est un processus. Donc, c'est un processus qui, est, qui demeure ouvert. Ça ne se termine pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la, la, la dernière journée de trois semaines de, de, de processus. Mais c'est un processus qui demeure ouvert dans le sens qu'il y a des gens qui ont connu les femmes -là, mais il y a des gens qui les ont rêvées, les prototypées ont commencé à vouloir en avoir. Euh, D'autres ont commencé à voir comment ils pourraient réussir à soutenir, à s'inscrire dans ce mouvement-là, comment ça pourrait apporter énormément. Donc, c'est un processus ouvert qui va se poursuivre nécessairement. Très bien, merci beaucoup, Monique Chartrand, donc directrice générale de Communautique. On rappelle que les Fab Labs sont euh, dans 200 lieux, donc répartis sur 5 continents. Euh, et maintenant, euh, bon, grâce à tous ces intervenants à Montréal, euh, Jean Terrien, bonjour. Donc, vous êtes directeur bonjour. de l'équipe économie et savoir de la CRE. Expliquez-nous d'abord ce que c'est la CREI. Oui, alors la CREI, c'est la conférence régionale des élus de Montréal. Alors la CREI, c'est un organisme de concertation qui œuvre sur l'île de Montréal et le mandat, c'est d'unir différents acteurs de la société civile et des élus de la ville de Montréal, de la communauté, à développer des projets ensemble, projets économiques, projets sociaux. Et votre contribution donc au Fab Lab s'est traduit comment alors, un, on était un des promoteurs de, la, de la, cette semaine, de cette, euh, enfin, de, pas cette semaine, mais de ces trois semaines, imaginons de nos Fab mm -hmm. On a évidemment eu un employé de la CRI qui était résident pendant les trois semaines et on a soutenu le projet dans son intégralité. Parce que pour nous, il voilà une occasion extraordinaire de développer une nouvelle façon, peut-être, de développer Montréal, à la fois économique et sociale, en impliquant peut-être davantage les citoyens et les communautés dans le développement de Montréal. Alors, euh, on a parlé des ben, des politiciens, les élus, euh, effectivement, donc euh, l'influence euh, de la CRE euh, à, je ne sais pas, à promouvoir davantage euh, les Fab Labs. Ben, c'est sûr que pour nous, c'est quelque chose d'assez récent. C'est une initiative qu'on trouve fort pertinente, mais qu'on est encore en train de découvrir, et c'est encore plus vrai pour nos partenaires, pour les élus qui sont à la Cré de Montréal. Mais le fait qu'on soit là, qu'on soit un des partenaires de cette initiative-là cet été, témoigne quand même d'une ouverture et d'un intérêt de la part des élus de pousser plus loin la réflexion sur ces idées, ces, ces nouveaux concepts qui sont parfois pas si nouveaux, mais qui prennent des formes différentes et qui peuvent nous amener plus loin collectivement. Alors, pour nous, c'était ça l'intérêt, enfin, fait, aller voir, de mieux comprendre, puis d'avoir le potentiel de développement euh, pour notre communauté. Très bien. Merci beaucoup. Donc, euh, Jean Terrien, directeur de l'équipe Économie et Savoir de la CRE. Merci. Très Merci belle continuation.